Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le guide sur DAK. Daka, un personnage que j'apprécie pas mal du tout. Hein. Un personnage qui est très intéressant puisque c'est un solo liner qui a la capacité, donc c'est un bruiseur, donc à un, un, un mi-chemin entre tank, assassin, ça, ça, mêlé Et ce qui est intéressant avec DAK, c'est sa capacité à, à pouvoir soulever une partie. Non, non Bien sûr, plein de persos sont capables de carry, mais c'est vrai que Deaka dans son kit, c'est un petit peu quand vous avez regardé les Frames Heroes, hein, sur euh, comment euh, comment avoir plus d'impact en jeu donc comment carry etc c'est vrai que Deka il a à peu près les ingrédients pour pouvoir faire ça correctement par contre Deka c'est un perso qui est pas facile à jouer parce que euh, bah, faut un cerveau faut beaucoup de, faut beaucoup de réflexion et en plus de ça bah, c'est beaucoup de skillshot donc au final si vous ratez tout bah, c'est terrible c'est une catastrophe mais d'un autre côté Deka est un personnage qui a un kit extrêmement intéressant et on va voir justement ce qu'il en est Ensemble, du coup DAK pour commencer n'a pas de monture, n'a pas de monture Il a le tracker de la jungle C'est tout simplement une téléportation Temps de recharge 75 secondes, ce qu'on appelle un global hein, La capacité de décaler d'un point a à un point B Sur la carte quasi instantanément Donc euh, ça enfouit DAK Pour le faire réapparaître dans n'importe quel buisson du champ de bataille Alors ça met pas exactement de temps Mais euh, vous voyez ça apprend à peu près 3 secondes Avant de sauter et à peu près une ou deux secondes à arriver donc ça c'est assez intéressant il y a un passif sur le tracker de la jungle qui est extrêmement important compétence passive augmente la vitesse de déplacement de 20% au sein des buissons puis pendant deux secondes après les avoir quittés donc c'est pas que dans le buisson c'est aussi en sortant des buissons 20% de vitesse de déplacement c'est quasiment la vitesse de monture, monture c'est 30% donc faut vraiment en profiter hop vous pouvez Juste mettre la tête dans le buisson, c'est bon, vous avez les 20% de bonus. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, sur DHK, votre sort principal, c'est le Z. Ouais, je sais, je commence. Je devrais commencer par le A, mais non, on va commencer par les seins noirs, parce que c'est vraiment le sort le plus important de DHK. C'est tout simplement, vous voyez, cette espèce de, de zone qui vous permet de taper tout autour de vous. Donc, les seins noirs, un hein, temps de recharge 10 secondes, inflige 56 points de dégâts toutes les 0,5 secondes. Donc, c'est plutôt des tics euh, très euh, rapides. Aux ennemis proches pendant 3,5 secondes Et permet de traverser les unités pendant toute sa durée Alors attention c'est une arme à double tranchant Elle Peut être utilisé pendant traction et enfouissement Donc ça c'est cool Ça veut dire que vous pouvez lancer le sort pendant les autres euh, interactions Un truc super important En fait normalement avec des AK, vous pouvez bodyblock Vous voyez hop comme n'importe quel personnage Si vous appuyez sur Z Vous pouvez passer à travers le personnage Donc c'est super bien d'un point de vue défensif Quand on vous gank par exemple Pour éviter de se faire body bodyblock à la porte bah, Vous appuyez sur Z et hop ça faut le garder en mémoire hein, parce que là vous dites dites, oh, on s'en fout euh, Le jour J, ça va vous sauver la vie en fait C'est comme Sonia quand elle tourbilole Donc c'est super important à retenir Le truc c'est que si c'est vous qui êtes en attaque Vous avez besoin du Z pour faire des dégâts Or, bah, si je fais ça, le Arthas, il peut voyez, me fuir comme il veut Et donc ça c'est un petit peu un problème Derrière on a le coup de langue, le fameux sort de DAK C'est à dire l'attraction, 15 secondes de temps de recharge D.A.K. donne un coup de l'an qui affiche 180 points de dégâts, alors très souvent, les sorts, très très souvent, et quasiment sur tous les MOBA, les sorts à contrôle comme ça, comme les grappins, les euh, tout, tout ce qui est, euh, par exemple, le hoop de stitches, hein, le grappin de stitches de, de Balafre c'est vrai que ben, ça fait pas de dégâts en fait, la plupart des sorts comme ça ne font pas de dégâts. Attention, celui de D.A.K. fait très mal, 180, on est sur des valeurs niveau 3, hein, donc euh, ça fait extrêmement mal, 180 points de dégâts au premier ennemi touché, l'étourdi, donc il est stun, et le traîne avec lui pendant 1,75 secondes. Subir un étourdissement ou une réduction au silence interrompt l'attraction. Donc, vous pouvez ramener la personne. Vous voyez, hop, je vais juste... Hop, valider les temps de recharge pour pouvoir vous le montrer. Donc, soit vous ramenez la personne très très loin dans votre équipe, soit il y a un autre point tout simplement c'est vous pouvez l'auto-attaque, lui mettre des, des aides, etc. L'idéal c'est quand même d'essayer de le ramener un peu, mais vous pouvez en profiter justement pour lancer en fait les seins noirs et lui mettre des auto-attaques pendant ce temps. Donc, ça c'est intéressant. DAK a, a, a eu des petits changements sur sa vitesse d'auto-attaque, il tape plus vite qu'avant, et en plus de ça, bah bon, il fait un petit peu moins mal sur ses autos, mais il tape beaucoup plus vite donc faut pas hésiter hein, pendant la. Pendant la traction, voilà à mettre des petits coups. Pendant, vous pouvez limite vous voyez bouger auto-attaque, bouger auto-attaque pour meubler un petit peu entre deux auto-attaques. Donc, ça c'est assez intéressant sur des AK. Et vraiment, je le redis, la traction fait très mal. Faut pas hésiter hein, quand vous êtes en train de wave clear, En train de bouger vous savez que l'équipe ennemie est au bot Vous avez perdu deux alliés donc ça sert à rien de rejoindre votre équipe bah, Faut pas hésiter à mettre des coups de langue hein, euh, sur, euh, Pour euh, soit waveclear plus vite Soit pour tomber une tour plus vite etc C'est vraiment ça fait très très mal hein. Même pour un boss par exemple hein, euh, Hop un petit coup de langue euh, On verra pourquoi après vous pourrez l'utiliser Parce que c'est vrai que c'est 15 secondes de temps de recharge Donc c'est beaucoup mais on, en on y reviendra juste après Ensuite l'enfouissement Ça c'est votre sort défensif s'enfouille sous terre donc 20 secondes de temps de recharge, donc c'est énorme Entre en stase et devient invulnérable pendant 2 secondes Pendant qu'il est enfoui, DAK peut se déplacer à 50% de sa vitesse de déplacement Donc au lieu de 100% de vitesse de déplacement, hein, la vitesse normale, vous déplacez qu'à 50% Le principe c'est quoi Par exemple, il y a un stun du boss Vas-y, mets mon, ton petit truc Hop, je peux esquiver, sachant que je peux ressortir quand je veux Vous voyez, vous pouvez rester enfoui pendant 2 secondes Ou vous pouvez vous en servir comme une stase Hop, je m'enfouis, me, je, je ressors alors attention par contre, c'est pas une stase. c'est vrai que je viens de dire stase, mais attention c'est pas une vraie stase. normalement les stases enlèvent les poisons, par exemple euh, l'ice block de Jaina vous avez pris l'ultime de Xul, euh, vous êtes rentré dans un bunker, vous ressortez, il n'y a, a plus de poison, vous êtes en ice block, vous sortez de l'ice block du bloc de glace, il n'y a plus de poison, euh, c'est pas le cas pour des AK malheureusement, mais bon, vous pouvez par exemple une, une bombe de Keltas elle continue de tiquer, tiquer, tiquer, au moment où ça pète, hein, c'est là où ça fait le plus mal, hop, vous mettez l'enfouissement, c'est bon, euh, ce, ce genre de choses. Donc l'enfouissement, très très important à ce niveau-là. L'autre point donc, qui est intéressant avec des AK, c'est son passif. Collecte d'essence, donc temps de recharge. Faire des victimes rapporte 10 unités d'essence, et serviteur tue à proximité en rapporte 2. Un maximum de 50 unités d'essence peut être cumulé. Si je l'active, là vous voyez j'ai 50 points d'essence, hein, vous le voyez, j'ai le 50%. Rend 34 points de vie en 5 secondes à DAK pour chaque unité d'essence accumulée. Ça peut être utilisé pendant traction et enfouissement. Donc ça c'est vraiment vraiment très intéressant. Hein, c'est tout simplement votre sustain. Et vous voyez, ça continue de... Vous pouvez vous servir justement de l'enfouissement pour pouvoir accélérer la vitesse à laquelle vous vous remontez. Et donc ça c'est les 50 points d'essence. Donc ça va être très important. Les points d'essence vous les avez où C'est tout simplement sur les sbires qui meurent. Alors il y a les, y a les globes d'XP mais il y a aussi vous voyez de l'essence à récupérer Je vais enlever les temps de recharge pour que vous voyez bien l'essence à ramasser Vous voyez c'est les espèces de petits globes qu'on voit Il y a le globe d'XP mais il y a d'autres petits globes bleus Ça c'est tout simplement l'essence Donc faut, euh, vous voyez j'en ai 4 Donc c'est 2 par sbire c'est ça Et ça c'est 2 par sbire Donc ça c'est plutôt intéressant et 10 si jamais je fais un kill Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà pour ce qui est des compétences de base de DAK Revenons sur un point extrêmement important euh, on, on reviendra après sur le global J'en parlerai en fait en fin de vidéo Niveau 1, maintenant palier 1 très intéressant DAK a, le guide risque d'être un petit peu long Parce que DAK a beaucoup de talents intéressants euh, Donc palier 1. palier 1 Je vais commencer par l'agilité Amplifiée qui est le talent qui a subi Le plus de up et qui a été nerf Et risque d'être encore nerf mais reste Extrêmement intéressant Pourquoi Le bonus à la vitesse de déplacement conféré par le tracker de la jungle dure désormais 5 secondes Une fois des AK d'un buisson Donc je rappelle, 2 secondes après la sortie d'un buisson vous êtes à 20% de mou speed Quand vous prenez ce talent, instantanément c'est plus 2 secondes mais 5 secondes Donc ça vous permet d'aller très très loin hein. Petit petit point, il bon, faudrait que je dégage Artas parce que s'il appuie sur eux c'est fini Vous voyez là j'ai le bonus Ça, ça, ça s'est arrêté à peu près ici Attends, Je vais juste le dégager parce qu'il va me ralentir ce coquinou pour vous montrer la différence, donc agilité amplifiée, je le prends. Hop, la fin du bonus. Regarde, j'ai arrêté. La fin du bonus est ici. J'ai eu encore mes 20% de move speed ici. Vous vous rendez compte Et ça, c'est super important parce que le job, le boulot de DAK, comme, vous, comme je l'ai dit, c'est un solo liner. Le principe, c'est que très souvent, un solo laner va devoir double soak On va devoir récupérer l'expérience sur deux lanes, sur deux vagues. Il prend une vague de sbire et ensuite hop il décale pour aller sur une autre Et par exemple sur tour du destin bah eh il ben, euh, y a des buissons entre les deux Hop vous pouvez passer à travers les buissons et Vous allez limite plus vite qu'un qu personnage en monture Sachant que vous n'avez pas besoin de monture vous avez juste à passer dans un buisson Vous ne perdez même pas le temps de, de préparer votre monture et quoi que ce soit Donc c'est super intéressant le... Par exemple sur tour du destin c'est le talent qui est obligatoire sur des AK pour pouvoir double soak Par contre L'autre point, c'est que toutes les 50 unités d'essence récoltées, le bonus à la vitesse de déplacement conférée par Tracker de la Jungle augmente de 2% de façon permanente jusqu'à un maximum de 20%. Donc ça, c'est énorme parce que ça veut dire qu'au lieu de 20% de mousse speed, vous montez à 40% de mousse speed. Donc déjà, juste la moitié, ça fait que vous allez à la vitesse d'une monture en fait. Hein, donc c'est quand même très très intéressant. Mais 40% de mousse speed pendant 5 secondes, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que ce sera un nerf un jour, probablement à 4 secondes au lieu de 5 parce que c'est vraiment énorme. Mais... Euh, c'est vous êtes une mobilette quoi. Je vais vous montrer accomplir les quêtes. Regardez-moi ça quoi. Vous êtes une mobilette. Et là, vous voyez, avec le bonus de vitesse de déplacement, bah, je vais aller encore plus loin en fait. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est tout simplement énorme comme, euh, comme bonus. Donc euh, vraiment très très très intéressant. Très intéressant pour euh, pouvoir chasser les adversaires. Fuir même. Hein. Ça fait que vous êtes très difficile à rattraper. Vous êtes... Euh, vous voyez, je vais jusque-là là, maintenant. C'est extraordinaire. Extraordinaire, sachant que ça se relance instantanément Si vous repassez dans un buisson Donc si vous restez dans un buisson Vous êtes en permanence à cette mousse speed, en fait hein Alors malheureusement il n'y a pas d'effet En dehors de l'effet de vision L'effet de déplacement vous l'avez avec cette espèce de petite euh, Petite traînée blanche Il n'y a pas de, vous voyez pas un bonus ou quoi que ce soit Sinon il faut avoir la fiche de votre perso ouverte Et vous voyez vous êtes à 140% de mousse speed. Et vous allez retomber à 100% Voilà hop mais sinon, il n'y a pas de. Malheureusement, il n'y a pas un petit effet visuel qui pourrait être assez cool. Mais vous voyez, par exemple, hop, on passe là, hop. Bon, là, j'ai les seins noirs, mais vous pouvez vous cacher, vous pouvez revenir. Où ils sont Oh, qui sont par là. Enfin, c'est super intéressant. Euh, à côté de ça, on a la régénération des tissus. Les globes de régénération fait 10 unités d'essence. Donc, ça, c'est plutôt cool. Toutes les 50 unités d'essence récoltées, la récupération des points de vie augmente de 4 pour 1 de manière permanente, jusqu'à un maximum de 40. Et le maximum d'essence augmente de 1 unité de manière permanente, jusqu'à un maximum de 10 points. Donc ça c'est assez cool, quand D.A.K. a des, euh, a des difficultés en, en lane euh, D.A.K. c'est un solo laner qui est un peu, un peu euh, étrange Parce que la plupart des match-up sont ok avec lui Mais il y a des match -up qui normalement sont faciles pour n'importe quel solo laner Deviennent difficiles pour D.A.K. Par exemple Murky Murky c'est bête mais D.A.K. il fait pas grand chose contre Murky hein. On pourrait se dire que c'est très très fort etc Mais il a pas le temps de tuer le Murky Et le Murky bah, du coup il est tranquille, il fait sa vie Et il peut même lui mettre des, des sacrés tatanes Donc... Euh... C'est vraiment pas simple pour euh, DAK Après il y a des match-up euh, Par exemple contre Léoric ça va être un petit peu euh, kiff-kiff. Euh, le DAK a l'avantage je dirais puisqu'il peut euh, Esquiver très facilement le drain de Léoric Mais malgré tout c'est quand même des match-up un, euh, un peu délicats et c'est vrai que s'il y a des match-up qui peuvent être très difficiles pour des AK, la régénération des tissus peut vous aider. Maintenant, ça veut dire que vous passez de l'agilité amplifiée quand même très très très très forte. Euh, mais après, bon, régénération des tissus, c'est pas mauvais. Hein. Les globes de régénération qui donnent des essences, donc de la sustain supplémentaire. Le maximum d'essence qui passe de 50 à 60, donc potentiellement plus de régénération maximale. Et euh, bah, la régène naturelle qui passe même outre les, les charges d'essence. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin les saint tenaces alors les saint tenaces c'est le talent situationnel mais alors par contre Quand vous êtes dans une situation où il est fort, il est extrêmement fort euh, Puisque les saint tenaces la durée des saints noirs augmente de 0,5 secondes Donc au lieu de, de, de tenir 3,5 c'est 4 secondes Sachant que c'est 10 secondes de temps de recharge, ça veut dire euh, tout simplement que c'est 6 secondes de, de, de CD effectif C'est à dire que le, quand le, les saints noirs se terminent il ne vous reste que 6 secondes Donc c'est pas, pas grand chose et ce qui est très intéressant avec les saint tenaces. C'est que ça augmente également l'armure anti-sort de DAK qui passe à 50 points 50 points d'armure anti-sort, c'est dingue, c'est juste fou Et euh, ça contre des compositions à double mage, etc. Vous êtes intuable, hein. intuable avec DAK hein. Parce que les mecs vont devoir jouer sur votre enfouissement. Quand vous êtes soit un Z, qui est un sort offensif, ça devient également un sort défensif, 50 d'armure Ensuite, quand ça, ça tombe, vous avez l'essence. Quand l'essence est terminée, vous avez de nouveau votre essaim noir à 50 d'armure magique. C'est très, très, très, très sous-estimé. Et pourtant, c'est extrêmement fort ce talent. Maintenant, il faut le jouer dans les bonnes conditions, bien sûr. Niveau 4. Niveau 4, c'est le talent euh, un peu utilitaire de DAK qui vont jouer sur plutôt la survie. Euh, donc, on va commencer par la souche rodeur, qui est vraiment le talent qui a été euh, relancé. Avec les petits changements qu'il y a eu sur DAK Sortir de l'enfouissement qu'un move DAK pendant 3 secondes Donc ça c'était déjà le cas avant Maintenant Ça repousse les ennemis proches Ce qui leur inflige 158 points de dégâts valeur niveau 6 Et les repousse euh, D'ailleurs je vais, je, vais euh, je vais mettre des valeurs niveau 20 Comme ça sera plus simple Donc euh, agité Amplifié sous Schroeder Sortir de l'enfouissement donc inflige 274 points de dégâts Et les ralentit de 30%, pendant, 30 secondes, pendant 3 secondes Pardon, 30 secondes ça ferait beaucoup euh, le, Les 30% de slow je rappelle C'est tout simplement le passage de monture à vitesse de déplacement normale Donc c'est quand même un sacré ralentissement Et au final ce qui est intéressant aussi, effet passif réduit le temps de recharge d'enfouissement de 3 secondes Donc au lieu, de 10, au lieu de 20 secondes de temps de recharge, c'est 17 secondes Ça a été nerf, avant c'était même encore plus Mais euh, du coup, bah, ce qui est assez intéressant avec le Souchroder C'est que vous pouvez aussi vous en servir pour les sbires, pour wave clear. Alors attention quand même, vous utilisez votre seul sort défensif donc faut faire attention Maintenant il y a un petit truc C'est qu'il y a un CD effectif en fait qui est pas Parce qu'on se dit c'est 17 secondes c'est quand même beaucoup encore Mais en fait c'est pas 17 secondes Vu que c'est 2 secondes avant la sortie Le temps de recharge il a commencé en fait Donc vous êtes à, ah, vous êtes à 17 secondes C'est plutôt intéressant Ah non je pensais y avait... on pouvait gratter encore plus mais même pas Mais en vrai 17 secondes ça va C'est quand, quand même tout à fait correct Et l'intérêt surtout de ce niveau 4 C'est que vous avez le petit bump vous voyez, pour ramener l'adversaire, l'adversaire est ramené vers votre équipe, 30% de slow, 30% de slow, bah, c'est coup de langue gratuit. Hein. Le mec est ralenti de 30%, c'est un coup de langue vraiment gratuit de chez gratuit. Donc très intéressant pour pouvoir appliquer un coup de langue, parce que le coup de langue, c'est le spell qui est un petit peu dur. Hein. Vous mettez, il y a un petit temps de, de lancement, vous pouvez potentiellement le rater. Vous voyez ça met un peu de temps avant d'attraper le mec Alors que si vous mettez ça hop, Le mec est slow Là c'est, il peut pas esquiver hein, C'est impossible hein. 30% de slow vous êtes à vous portant euh, Normalement euh, Sauf si c'est une Liming qui TP Bon là vous attendez la TP de Liming bien sûr pour pouvoir le faire Mais dans ce cas là c'est gagné hein. Donc euh, niveau 4 les autres talents qui sont quand même très cool aussi Vous avez le celui qui récolte et le tracker de héros En fait le principe c'est quoi C'est la première fois que je vais mettre comme ça dans des guides Je vais dire les deux en fait c'est quasiment pareil Parce qu'en fait il y en a un c'est vraiment un talent qui permet de récolter plus d'essence en PVP Et l'autre qui permet de récolter plus d'essence en PVE donc celui qui récolte augmente la quantité d'essence récoltée sur les serviteurs de 50% Donc en gros, chaque serviteur, au lieu de donner 3 charges d'essence, en donne euh, au lieu de 2, pardon, il en donne 3 Et euh, les seins noirs infligent 40% de dégâts supplémentaires aux mercenaires Donc il y a l'optique un peu plus PVE pour pouvoir wave waveclear plus vite les, vagues, euh, les, les mercenaires De l'autre côté, le tracker de héros augmente de 100% la quantité d'essence récoltée en tuant des héros Donc au lieu de 10, c'est 20 euh, unités d'essence hein, sur des victimes Et confère une unité d'essence chaque fois saint noir touche un héros adverse et ça c'est surtout le truc qui est intéressant parce qu'à une époque le tracker des héros c'était que sur les victimes et était en mode bon c'est pas énorme énorme enfin c'est trop, euh, trop all-in, quoi si je réussis à faire des kills c'est bien sinon c'est pas bien et du coup Blizzard a, fait ch a changé là dessus et a mis un très bon équilibrage c'est les charges des seins noirs à, euh, à chaque tic seins noirs, sachant que c'est toutes les 0,5 secondes c'est une décence par héros donc c'est simple hein ça dure 3,5 secondes, donc vous avez, vous avez pas mal de tics, déjà sur un héros, mais en plus de ça, si vous touchez plusieurs héros, c'est là c'est vraiment très intéressant. Donc tracker de héros, euh, moi j'aime beaucoup comme talent, maintenant le Sushroder, à l'heure actuelle, moi je le trouve vraiment très intéressant. Malgré les nerfs, il reste extrêmement intéressant pour pouvoir, euh, bah, déjà c'est aussi plus de dégâts, hein, c'est le seul talent au niveau 4 qui offre plus de dégâts. C'est-à-dire celui-là augmente les dégâts mais en PvE. Celui-là augmente les dégâts en PvE, PVP, tous en fait. Niveau 7 Niveau 7, on a un talent qui surclasse les autres, même si tous sont très bons, c'est l'appétit dévorant. Les attaques de base réduisent le temps de recharge de traction de 1,5 secondes. Deraka maintenant t'as plus vite. Donc ça veut dire qu'il récupère encore plus vite l'appétit dévorant. Et en plus de ça, ça augmente la durée de l'attraction de 0,5 secondes. Donc au lieu de stun le mec pendant 1,75, 1, et eh bien c'est.. Euh, 2.25 c'est pas loin de 2.25 quoi donc euh, l'appétit dévorant c'est très intéressant maintenant donc quasiment 2 secondes de stun c'est très fort et euh, la réduction de cd c'est tout simplement vous permettre vous voyez de Hop chaque auto attaque vous voyez, chaque auto attaque réduit le temps de recharge de manière énorme ça fait que vous avez un coup de langue un nouveau coup de langue alors attention à la consommation de mana mais en vrai c'est beaucoup trop fort ça peut vous permettre du coup de l'utiliser aussi pour faire des camps plus vite vous voyez, hop, on peut faire ça. Et vous voyez, les valeurs niveau 20, d'ailleurs, du coup de langue, c'est quand même 351 de dégâts. Hein. 351 de dégâts sur un sort de contrôle. Il y a beaucoup de persos qui tueraient pour ça. Hein. Et donc, vous voyez, ça vous permet de faire des camps plus vite. Ça vous permet de faire du PVE plus vite. Ça vous permet de wave clear, Ça vous permet de faire plein de choses. Vous voyez, ça va très vite. Donc, les autres niveau 7... On a la symbiose Chaque fois qu'essain noir touche un héros adverse Réduit son temps de recharge de 0,4 secondes Alors je vais vous montrer Je vais vous montrer Ça peut être extrêmement fort Parce que bah, si vous touchez 3 persos par exemple hop. Oui, Vous avez un CD effectif de 0 Je suis perma sous armure anti-sort Alors inutile de vous dire que comme ça C'est pas simple de vous tuer hein. C'est vraiment vraiment pas simple de vous tuer Et vous allez faire des dégâts qui sont colossaux Donc le niveau 7 Alors même si vous jouez pas le niveau 1 hein, Le niveau 7 est quand même très très intéressant hein. C'est... ça peut être très très fort Alors DAK On va y revenir Il y a moyen C'est principalement les chinois qui l'ont fait Ça peut être joué en main tank Mais c'est pas simple C'est pas simple à faire Mais ça peut être joué en main tank mais c'est quand même... Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances de jeu. Ça demande énormément de pratique aussi. Et c'est vraiment les Chinois qui faisaient ça pour un petit peu euh, surprendre l'adversaire au niveau des drafts. Et jouer autour de, euh, du coup de langue en fait. On attrape un gars et on va écraser le mec. Euh, L'idée c'était d'esquiver un petit peu les fights et jouer vraiment sur de la guérilla. Sur des cartes où certains tanks peuvent avoir beaucoup de difficultés. Par exemple, les Chinois aimaient bien sur Sky Temple, mais c'est quelque chose de très très particulier. Si vous faites ça en Europe, la plupart des gens ne vont pas comprendre. Hein. Donc euh, voilà, je, je tiens à le dire, c'est possible en main tank, mais on va éviter. Euh, et du coup, en main tank, généralement, c'était plutôt comme ça qu'on qu voyait en, en symbiose avec les saint tenaces. Ça marche, ça marche plutôt euh, pas mal. Mais même en solo lane, hein, c'est très très fort. Hein. Si en face, il y a une composition avec beaucoup beaucoup beaucoup de, de mages, c'est vrai que voilà, bon, se passer de l'appétit dévorant, surtout pour la solo queue, c'est un peu dur, mais symbiose c'est vraiment très très fort. Et vous pouvez tout à fait jouer saint Tenace sans jouer Symbiose, et inversement, vous pouvez jouer Symbiose sans saint Tenace. Hein, faut pas faut pas partir du principe oh là là, j'ai pris un talent sur le Z, j'en ai pas un autre donc je vais pas le prendre. Hein. Ça c'est des conneries. Hein. Et enfin l'enzyme paralysante, nouveau talent euh, Puisque les deux anciens sur le coup de langue ont été fusionnés dans l'appétit dévorant euh, L'enzyme paralysante, à l'expiration de traction, les ennemis sont ralentis de 40% pendant 2 secondes Tactique, donc ça c'est les loans c'est les, euh, les, les, les emprunts C'était l'idée que quand traction se termine, inflige 614 points de dégâts supplémentaires à la cible en 2 secondes Chaque mort réduit de, ses dégâts de 88 points jusqu'à 5 fois Donc même quand vous êtes mort 5 fois, vous avez encore des dégâts sur le Cuspel Alors le problème d'enzyme paralysante... C'est que euh, c'est punitif Ce qui est très intéressant avec l'enzyme paralysante bah, Vous voyez euh, le mec est, est ralenti Il prend énormément de dégâts hein, Vous voyez euh, ça monte, ça monte, ça monte Et il est slow comme pas possible Donc très facile pour vous de le toucher Inutile de vous dire qu'avec la souche rodeur Ça fait que le mec il bouge pas hein, Il bouge vraiment pas du tout Le bémol de ce talent euh, Je l'ai pas mal testé et honnêtement il est très fort Le souci c'est que si vous mourrez bah, vous perdez des dégâts et surtout bah, vous vous privez de l'appétit dévorant qui réduit le temps de recharge du coup de langue Donc hein. si vous avez besoin de dégâts, pourquoi pas Mais d'un autre côté l'appétit dévorant ça fait pas de dégâts Mais en fait vous avez plus souvent le coup de langue Donc vous avez plus souvent de dégâts aussi Et d'un autre côté le mec vous l'attrapez pendant je sais pas combien de temps Et vous assurez un kill Donc c'est très très dur de jouer enzyme paralysante vis-à-vis -vis de l'appétit dévorant Mais pourquoi pas, hein, l'enzyme paralysante est pas mauvais euh, maintenant, faut être sûr de pouvoir réussir ses coups de langue. Faut être, euh, faut être très très chaud sur les coups de langue. Là où l'appétit dévorant, bah, même si vous ratez, c'est pas grave. Euh, vous mettez 2-3 autos sur un sbire et c'est bon, vous la récupérez. Donc je préfère et je vous encourage plus à jouer Appétit à Dévorant Niveau 10 Niveau 10 honnêtement il n'y a, a pas de concurrence hein, Vraiment c'est euh, même, même en main tank euh, en Chine Les mecs jouaient, euh, jouaient euh, aliénation. Alors on a vu de temps en temps l'adaptation la, Mais l'aliénation c'est beaucoup trop fort 60 secondes de temps de recharge 70 de coups en mana Projette une biomasse qui inflige 439 points de dégâts au premier héros adverse touché Le révèle, le réduit au silence Et la ralentit de 30% pendant 3 secondes Réduit également son champ de vision pendant 6 secondes Donc le mec ne voit plus autour de lui une petite, une petite apparence hein, quand il prend son ultime Le principe c'est quoi Vous voyez il a ça sur la tête Donc là il est slow Vous pouvez facilement toucher un coup de langue Le détruire C'est euh, excellent excellent. L'alination, c'est vraiment très très très très fort Même pour vous en fait En 1v1 pour pouvoir chasser le mec Et 60 secondes de temps de recharge Un ult à 60 secondes de temps de recharge C'est très bien on va pas se mentir c'est très très bien euh, L'autre ultime c'est l'adaptation 60 secondes de temps de recharge aussi. Après 4 secondes, on aura instantanément à DAK 100% des points de vie perdus pendant cette période. Le problème c'est quoi C'est-à-dire que pendant 4 secondes, vous n'avez pas de régène. Une fois les 4 secondes passées, vous allez pouvoir régénérer 100% des points de vie perdus. Mais en fait, il y a un problème avec ce, ce, cette ultime. C'est que si DAK meurt dans les 4 secondes, DAK n'a pas de soin. Si DAK ne prend pas de dégâts, DAK ne se soigne pas au bout des 4 secondes. C'est les deux gros problèmes de l'adaptation en fait. Alors... Il y a bien sûr le E qui dure 2 secondes Qui peut vous permettre de temporiser pour pas mourir dans les 4 secondes Mais c'est extrêmement En fait le problème c'est que c'est une invitation Alors au tout début à l'époque où D.A.K est sorti Tout le monde joue adaptation parce qu'animation c'est un skill shot Donc déjà c'était dur Mais l'adaptation bah, les gens ne connaissaient pas encore D.A.K Donc ils tapaient D.A.K comme des cons Mais D.A.K quand il devient tout bleu hein, Il y a une animation hein, sur l'adaptation Vous voyez le perso devient tout bleu en fait et moi, moi j'ai tendance souvent à faire des blagues, c'est quand il devient tout bleu comme ça il est en train de s'étouffer et il demande de l'aide Bah vous le laissez crever c'est votre adversaire <rire> Non mais c'est pas bien en fait, pas ça en vrai hein. Mais euh, mais pour le coup dans le jeu, bah laissez-le en fait, le tapez pas il est bleu Alors si vraiment le mec a plus de PV, bah allez-y hein, pendant les 4 secondes si vous pouvez le tuer, tuez le Mais sinon bah juste ignorez-le en fait Et si vous l'ignorez son ultime sert à rien Donc c'est... C'est très compliqué. Hein. L'adaptation, honnêtement, c'est pas terrible. Hein. Euh, c'est soit très fort qu'ont des gens qui connaissent pas des AK. Donc en fait, il y, a... y a deux pics pour cette ultime. à très très bas niveau, où personne connaît des AK, du coup, les mecs vont taper dessus comme des sourds. Et encore, je dirais attention, parce qu'à Baello, les gens font Non, non, non, on tape pas les tanks, on tape Morales. Morales Morales ouh, ouh, Mais du coup, il tapent pas, le... ils tapent pas les... Les... les tanks. Mais dans d'autres cas, ils tape ce qu'ils peuvent et du coup, bah vous allez prendre cher. Et de l'autre côté il y a un très très très très haut niveau de jeu genre les top mondes Où bah en fait de toute façon il faut exploser euh, le tank adverse Et du coup là effectivement l'adaptation va être gérée avec l'enfouissement pour pouvoir remonter Mais même comme ça ça veut dire que vous vous privez de l'aliénation L'aliénation même en main tank bah, c'est euh, un contrôle en fait C'est un free kill pour, les, pour vos alliés ou euh, c'est même on attrape, j'aliène le, le, le soigneur et j'attrape le gars et on le détruit donc, c'est ça qui est très très fort. C'est aussi pour ça que je disais que même en main tank à très haut niveau de jeu, eh ben, l'aliénation était quand même jouée en tank. L'adaptation aussi, un peu. Hein. Faut, je vais pas mentir, elle était aussi jouée en, en main tank en Chine, mais c'était les deux en fait. Il y avait les deux qui étaient un peu joués par les Coréens et les Chinois. Mais euh, au final, l'aliénation, ça reste top quoi. L'adaptation, c'est pas dingue, malheureusement. Donc c'est vrai que la concurrence est très difficile pour l'adaptation, l'alignation est vraiment vraiment très solide. Niveau 13, niveau 13, il y a encore une fois des talents extrêmement intéressants. Euh, je vais commencer par celui que je vous conseille et que je privilégie, c'est le tracker féroce. Ce talent a pris des up, mais même avant les up, il commençait déjà à être très intéressant et c'est notamment Woobie qui l'a démocratisé. Alors moi je le conseillais déjà, et je, parce que c'est ça qui est bien avec, en faisant des guides, c'est qu'on essaye aussi des talents un peu moins forts un petit peu moins répandu et ça permet aussi d'avoir un peu plus de, de, de vision là-dessus et le moment où ça devient la mode et bah t'es en mode bah oui bah ce talent je, savais, je vous avais déjà dit qu'il était fort et le tracker féroce il était très très intéressant comme talent je le jouais déjà avant Wubi et Wubi l'a démocratisé du coup maintenant tout le monde le joue ce talent avait pris des up de toute façon qui était très bon mais il y a très longtemps et le tracker féroce les saints noirs ralentit les héros adverses de 15% pendant 0,75 secondes alors le truc, c'est que c'est les seins noirs ils ticent toutes les 0,5 secondes. On pourrait dire pendant 0,75 c'est nul. Mais en fait, à chaque tic de Z, ça augmente en fait. Et inflige 60% de dégâts supplémentaires tant que le bonus à la vitesse de déplacement conféré par Tracker de la jungle est actif. Et là, les 5 secondes de l'agilité amplifiée deviennent dingues. Parce que ça veut dire que votre Z, il va être énorme en fait. Il va être énorme. Il dure pendant je sais pas combien de temps. C'est juste dingue en fait. C'est juste dingue. Donc votre votre Z au niveau 13. Donc est-ce que... Euh, on va rafraîchir l'effort. Vous voyez, le, le Z va faire extrêmement mal. 60% de dégâts supplémentaires. Et ça marche contre toute cible. PVE, PVP, etc. donc euh, même contre les structures. Donc vous voyez, j'arrive. Hop. Je peux ralentir tranquillement mon Arthas. Donc ça c'est très intéressant. Oh je deviens tout bleu attention Oh il m'a mis une auto Oh là là, quelle ultime incroyable Du coup Niveau 13, les autres. On a également la Rage Primordiale que j'aime bien, c'était aussi un talent que j'aimais beaucoup avant. Euh, rage primordiale augmente les dégâts des attaques de base de 1,25% par unité d'essence. Donc plus vous mettez euh, de. plus vous avez de charge d'essence, plus vous faites mal. Donc ça c'est plutôt cool, sachant que bien sûr il y a une synergie avec le niveau 1, si vous jouez régénération de tissu votre maximum d'essence passe à 60 donc vous avez encore plus de dégâts sur la rage primordiale maintenant c'est dur de se priver de l'agité amplifiée donc faut pas vous dire je joue agité amplifié, donc je joue pas à rage primordiale, ça ça marche pas 50% de dégâts supplémentaires, enfin c'est 1,25 fois 50% c'est énorme hein. les, les auto-attaques que vous mettez c'est des baignes. sachant que des AK maintenant t'as plus vite aussi donc euh, chaque auto-attaque va être plus intéressante à côté de ça, l'essaim primordial, ça c'est le talent qu'on voyait jouer par tout le monde. Essaint euh, noir réduit l'armure des ennemis touchés de 10 points pendant 0,75 secondes, ce qui augmente les dégâts qui subissent de 10%. Donc ça veut dire que votre Z fait 10% de dégâts supplémentaires, c'est plutôt cool. Votre A fait 10% de dégâts supplémentaires, c'est plutôt cool. Votre E fait 10% de dégâts supplémentaires. Votre aliénation fait 10% de dégâts supplémentaires. L'intérêt c'est surtout que toute votre équipe fait 10% de dégâts supplémentaires sur la cible que vous avez euh, tractée, plus, euh, que vous avez euh, attrapée, et voilà, sous seins noir, le mec prend plus cher. Donc ça c'est cool, ça c'est cool Maintenant si vous voulez des dégâts pour vous Prenez Tracker Féroce ou la Rage primordiale en fait, ça, Soit vous jouez sur l'auto-attaque Soit vous jouez sur le Tracker Féroce Le petit bémol avec la Rage Primordial C'est quand vous avez besoin de vous régénérer bah Vous claquez vos essences Du coup vous n'avez plus d'essence Du coup la Rage Primordial bah vous n'avez plus de bonus Ce qui est bien c'est que ça peut remonter très très vite Notamment avec le Tracker de héros Ça peut remonter très très vite Et on en reparlera mais il y a un niveau 20 Qui est plutôt pas mal aussi pour pouvoir remonter euh, ce petit passage là Hop tu restes sous les tours Niveau 16 Niveau 16 il y a deux talents très forts Avec un talent qui a été pas mal up mais qui est encore un peu en dessous euh, On va commencer par les griffes huisseuses Porte la vitesse de déplacement hors de l'enfouissement à 125% Alors je sais quand j'avais fait la l'analyse de patch Je m'étais dit bah ce talent est moins fort qu'avant Parce que bah maintenant le E fait 50% de vitesse Donc avant vous ne bougiez pas Mais 50% c'est quand même pas rapide donc c'est vrai que les griffes fouisseuses sont très très forts, parce qu'en synergie avec le niveau 4 ça fait que vous pouvez... Euh, ça fait que vous pouvez tranquillement aller faire le sous-main, rattraper un mec, le tuer avec le, etc. Ou juste le rattraper. Donc c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Et même euh, défensivement. Hein, parce que là offensivement en synergie avec le 4, mais euh, défensivement, euh, oh là là, euh, les mecs me pourchassent. Oh là là oh là là, je me fais taper. Oh là là j'ai la vitesse de déplacement encore en carte niveau 1. Là j'en ai plus. hop et on repart chez soi tranquillement en toute sécurité donc ça c'est vrai que le je vous conseille les griffes ouisseuses en synergie avec le 4 c'est vraiment très très très intéressant que ce soit défensivement ou offensivement ensuite il y a la macro glossy augmente la portée de l'attraction de 20% le macro glossy ça a l'air de rien comme ça mais augmenter la portée de 20% de votre A, ça fait que vous pouvez mettre des coups de langue à des kilomètres vous devenez un, un mini hook stitches je pense peut-être même que ça donne la, la portée de Stitches Peut-être euh, en haut, non peut-être pas quand même Mais on n'est pas loin, hein. On est pas loin. ça, ça surprend hein. Ça surprend très très fort Ça surprend très très fort Alors je rappelle d'ailleurs sur le coup de langue J'aurais dû le dire tout à l'heure mais je l'ai zappé Il n'y a vraiment que les stuns et les silences, ça je l'ai dit Qui vous empêchent de... Ah, mais par exemple s'il y a une bourrasque Des trucs comme ça c'est très bizarre parce qu'en fait le, la langue reste accrochée Donc euh, ça, il peut y avoir des mécaniques un peu... Euh, un, il peut y avoir des, des combos un peu bizarres des fois avec la langue et enfin le dernier niveau 16 Confère 20 points d'armure Donc le chef de meute ADAK Et augmente ses vitesses d'attaque de 15% Lorsqu'il est dans un buisson Et pendant 5 secondes quand il en sort Donc ce qui est bien c'est que les 5 secondes Ça fait que si, même si tu joues pas agilité amplifiée Ce talent reste ok Et si tu joues à agilité amplifiée Ça change rien En gros Et du coup les 20 points d'armure sont cool La vitesse d'attaque de 15% Honnêtement avec la rage primordiale ça peut être très intéressant, ça peut être très intéressant. Il y a un petit build d'auto attaque qui est rigolo à jouer et qui est plutôt fort en plus, mais même si c'est un peu exotique, vous n'êtes pas obligé d'aller jouer tous les talents de l'auto-attaque. Vous pouvez tout à fait jouer griffe, avec rage primordiale. Mais c'est vrai que le chef de meute, j'ai envie de dire que ça marche mieux avec un build d'auto. On y reviendra à la fin sur un petit build exotique. Niveau 20, niveau 20, alors d'ailleurs il faut que je change les talents, parce que niveau 20 il faut que je vous montre. Euh, Alienation. Tracker féroce, griffe huisseuse. Niveau 20, alors niveau 20 on va commencer par l'aliénation C'est le niveau 20 de DAK L'aliénation améliorée, ça touche tous les héros à la proximité de la cible Alors attention, la proximité est quand même assez faible Elle n'est pas énorme, vous voyez petit camouflage hein, à la sortie grâce au niveau 4 Mais si je le joue, vous voyez, en gros Ça va toucher tout le monde Vous voyez, la portée est quand même relativement ok C'est Quasiment la limite hein. ça peut pas aller plus loin il me semble Et vous voyez elle touche 3 personnes Donc 30% de slow avec une aline Donc les mecs ne voient rien hein. Pendant 6 secondes ils voient que leur personnage hein. Donc pendant 6 secondes ils sont comme ça bloqués Les dégâts sont sur les 6 cibles Donc 439 points de dégâts au niveau 20 30% de slow et un silence de 3 secondes Et une réduction de, de vision Pendant 6 secondes ah, Si vous faites ça sur un team fight sur plusieurs personnes le, le teamfight est gagné normalement hein. Normalement vous avez gagné le teamfight hein. Donc c'est pour ça que c'est très très très très fort Mais ça arrive dans des games Qu'il y ait des doubles fronts des trucs comme ça Et que du coup l'alignation soit pas simple à toucher Parce que par exemple si vous êtes en 1v1 Bah ça sert à rien voyez, Ça va pas se répandre, ça va pas dégâts supplémentaires ou quoi que ce soit Donc ça veut dire que c'est vraiment Pour toucher un maximum d'ennemis Donc c'est extrêmement playmaker Mais sur un, en 1v1 déjà ça sert à rien Et surtout Bah il y a des fois des, des, des, voilà, des situations Où il y a des doubles fronts un tank et un soigneur sont d'un côté, deux DPS sont d'un autre. Ah bah attends, attends, attends, attends. Donc à ce niveau-là, peut-être que l'alignation sera moins intéressante. C'est à vous de jauger hein, par rapport à la game. Vous avez 20 niveaux pour savoir à peu près contre quoi vous avez affaire. Donc, niveau 20, vous avez ensuite le prédateur de l'apex. Réduit le temps de recharge du tracker de la jungle de 50 secondes. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein, 75 secondes. Donc vous réduisez de 50 secondes, c'est quand même très intéressant, sachant que le temps de recharge commence au lancement. Donc ça fait que vous avez quasiment bah, vous avez 25 secondes de temps de recharge Donc c'est quand même très intéressant Ça fait que votre monture vous l'avez tout le temps Sur des très grandes maps ou des maps où les objectifs sont extrêmement importants Je peux penser par exemple à, à Braxis, Comté Dragon, Menace nucléaire, euh, Valmody tout ça tout ça C'est des, des, des très grandes maps Le prédateur de l'apex il est très intéressant pour pouvoir être un peu partout sur la carte Et en plus de ça, bah, un truc bête si jamais on vous, on vous chase, que vous allez mourir, Quatre vous êtes resté trop longtemps, dommage, 4 mecs vous chassent, et bah. S'il n'y a pas d'interruption, pas de stun, pas de stun ou pas de silence, ou, ou de bump, parce que c'est une, une, une incantation immobile, donc si, vous, si on vous bouge, vous avez, vous avez perdu. Si jamais il n'y a rien, par exemple vous êtes contre un Régard, Régard il a rien, Regard Arthas, bah ils peuvent pas vous interrompre en fait. Hein. Hop. Allez, salut, à bientôt! Du coup, le prédateur de l'apex, il y a un autre point, c'est que sa durée d'incantation est de 0,5 secondes Donc vous vous déplacez très vite, ça peut vous servir d'escape aussi Donc c'est quand même assez cool le prédateur de l'apex à ce niveau là Et enfin il y a les griffes drainantes Les attaques de base ralentissent la cible de 20% pendant une seconde Si un héros, DAK obtient 5 unités d'essence 5 par auto-attaque C'est intéressant, hein 5 par auto-attaque, ça fait que vous pouvez avoir plus, dans un teamfight, potentiellement deux charges d'essence complètes à gérer donc ça c'est plutôt cool euh, je vais y revenir après pour pas, pas mal de tips on va y revenir après mais du coup griffe drainante ça peut être très intéressant donc généralement moi je vous conseille aliénation si vous pouvez mettre des aliénations 3, 4, 5 personnes c'est très très fort sinon prédateur de la l'apex sur des grandes cartes et griffes drainante est quand même vraiment très cool pour le petit slow sur les autos slow sur les autos c'est un coup de langue très facile à placer et en plus de ça bah, les essences donc plus de, de soins aussi pour vous même et enfin il y a le changer si survive, porte les soins d'adaptation à 200% dégâts subis et diminue le temps de recharge de 40 secondes, donc ça fait que vous avez 20 secondes de temps de recharge sur l'adaptation. Quand, quand vous jouez adaptation, ça peut ne pas être dégueu. Ça peut ne pas être dégueu. Hein. 20 secondes de temps de recharge, c'est clair que c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Maintenant je trouve ça un peu dommage par rapport aux autres talents qui sont énormes. Mais c'est vrai que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, je peux pas vous dire que c'est mauvais, ce serait, ce serait malhonnête de ma part de vous dire que c'est mauvais. Maintenant. Ça veut dire que vous jouez tout sur la. Ce qui est bien en fait avec ces, avec ces vins, c'est que vous mettez pas tous les œufs dans le même panier. Vous allez jouer sur l'auto-attaque et du coup les... les, plus de contrôle, plus de soins. Prédateur de l'Apex, c'est potentiellement plus d'escape et énormément de mobilité partout pour pouvoir jouer les objectifs, jouer tout ce qu'il tout ce qui a à jouer. Et vous pouvez y aller comme un, comme un bœuf en plus avec la... le Prédateur de l'Apex. Hein. faut pas hésiter. Vous pouvez TP là, TP là, TP là, TP là. là. C'est bon, vous avez toutes les TP. Euh, j'ai gagné, gagné une classée comme ça, euh, juste sur Sky Temple, sur Temple Céleste. j'ai bougé dans tous les sens avec le prédateur de l'Apex, les mecs pouvaient pas, enfin c'était monture épique avec Falstad mais c'est exactement le même principe, vous pouvez sauter un peu dans tous les sens partout très vite, je là c'est bon, hop hop hop on fait des trucs, je resaute là bas, hop hop hop je fais des trucs, c'est très très fort. Maintenant l'alination ça c'est clair vous mettez tous les deux dans le même panier, mais le truc c'est que vous mettez tellement tous les deux dans le même panier que vous détruisez le teamfight, donc c'est pour ça que le changer de survivre, après, de toute façon, je conseille pas trop l'adaptation, mais bon, pas un mauvais vin. C'est pas un mauvais vin. Alors, maintenant, attaquons des choses importantes sur des Notamment, la gestion du global. Quand vous avez back, on va wave clear, tout ça, tout ça, tout ça, on prend l'XP. C'est bon, j'ai pris l'XP, faut que je m'en aille. Je back. Je back. L'erreur de tous les globaux, c'est de tout de suite vouloir revenir sur sa lane instantanément. Non Sauf s'il y a une énorme triple quadruple vague ou je sais pas quoi là d'accord Et même comme ça Non vous revenez à pied Je sais c'est fatigant c'est long c'est chiant On a l'impression d'être sur les golf légende On s'en fout le, le, le global il est là pour une chose C'est vous Enfin principalement une chose C'est pouvoir être avec votre équipe Alors que votre vis-à-vis -vis, lui ne pourra pas être avec son équipe au même moment Donc imaginons là il y a un boss par exemple Ou je sais pas un tribu ou un truc comme ça et eh bien moi je suis sur la vague Je suis en train de prendre l'XP Arthas lui doit faire un choix Soit il abandonne l'XP Soit il va, soit il abandonne l'XP pour rejoindre son équipe Soit il rejoint pas son équipe Mais du coup, bah moi j'ai la possibilité de le faire Alors que je suis face à lui Mais lui ne peut pas, il peut pas être à deux endroits en même temps C'est ça la force d'un global Donc arrêtez s'il vous plaît, chers amis globaux Que ce soit Falstad, DA4, soit tout ça De gaspiller vos globaux comme des cons hein C'est la force de votre perso C'est la force de votre perso Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça Maintenant, autre point, quand vous arrivez sur un gank, soit manuellement, soit après votre décale, une grande erreur que je vois chez tous les DAK, c'est cette, cette idiotie de vouloir mettre un coup de langue instant. Bon là je l'ai réussi, donc bien joué à moi, mais ne faites pas ça en fait. Enfin, si vous... Ce conseil je vais, je vais, je vais l'encadrer après, mais en gros vous avez plein de bonus quand vous arrivez dans la avec la vitesse de déplacement C'est vous qui avez l'avantage L'adversaire n'a pas cet avantage Il vient, il est en lane donc normalement il est pas en monture Alors ce que je vais vous dire ça marche avec tous les tanks hein. Tous les tanks, tous les... même les carry, les assassins, les kirigan Les trucs comme ça bon, Arta c'était un peu chiant donc je vais changer de héros On va mettre en Anzo Parce que lui il veut, il veut la bagarre en permanence Mais euh... Il veut la bagarre en permanence Ah ça m'a pas changé du coup, c'est embêtant, je me meurs pas rien du coup. Ah mais non, à... et j'étais dans héros allié, mince, c'est pour ça. Hop, héros adverse, Anzo, ah bah si, mais pourquoi il n'y a pas Anzo Alors, vous arrivez dans un buisson, vous arrivez dans un buisson, profitez de votre vitesse de déplacement, tapez-le. Et voyez ce qu'il fait, il va où, il bouge pas, et eh ben, coup de langue gratuit, et c'est un kill. Ok Alors là, ce qui est très fort, c'est que j'ai le niveau 13, donc évidemment avec le niveau 13, bah, j'appuie sur Z, il est slow. Vous avez le 4, potentiellement aussi, pour pouvoir appliquer le slow facilement, et du coup votre coup de langue. Autre point, Anzo arrive, on décale normalement, avec le global pour gank. Vous attendez de voir ça. Sa... En plus, vous en profitez pour tuer les sbires, parce que le mec peut se cacher dans les sbires. Et vous sécurisez le kill. Ne commencez pas par un coup de langue direct. Jaugez votre adversaire. Vous êtes le prédateur, il est la proie. Jaugez l'adversaire, comment il réagit. Quand vous sortez du buisson... Bon, il y a le bruit déjà si vous sortez avec le tracker de la jungle, mais juste avec votre passif, par exemple. Jaugez, quelle est sa réaction Est-ce que sa réaction, c'est tuer vers ses tours, ce qui est la réaction la plus logique Non est-ce qu'il est en train d'essayer de chercher à vous esquiver Sachant que DAK c'est un peu comme un, une Kirigan C'est-à-dire que quand vous arrivez les, les joueurs vont commencer à faire des droits de gauche, droits de gauche Pour esquiver tous vos, tous vos skillshots Donc jaugez votre adversaire Regardez, est-ce qu'il esquive Est-ce qu'il court chez sa maman Est-ce qu'il euh, attend des renforts Est-ce que... Regardez d'abord, prenez le temps Vous avez l'avantage, il n'a pas l'avantage Donc vous avez l'avantage, donc vous avez le temps Alors bien sûr si vous êtes là Bon, vous avez moins le temps Et l'adversaire le sera que vous avez moins de temps Donc il peut jouer un peu plus avec les esquives Mais si vous arrivez en phase normale C'est vous qui avez le temps Prenez votre temps Voyez d'abord avant le coup de langue Et c'est encore mieux avec le 13 Parce qu'avec le 13 vous avez le slow Donc c'est encore plus simple pour vous d'appliquer le contrôle Mais même si vous n'avez pas de slow Genre vous avez ETC par exemple ETC vous arrivez sur un gank Vous êtes en monture Profitez de la monture Le mec lui va courir dans tous les sens pour essayer d'esquiver votre glissade Vous avez votre temps vous pouvez même lui mettre des autos après Et quand il commence à bouger Hop On y va Ça c'est extrêmement important Et beaucoup trop de monde ne le fait pas Profitez Vous avez la vitesse Il ne l'a pas Vous avez l'avantage C'est vous l'initiateur du, enfin C'est vous qui êtes à l'initiative L'adversaire lui ne, doit réagir en fait Donc attendez de voir comment il réagit Pour pouvoir justement Jauger et assurer le contrôle Alors bien sûr ce ce conseil à très haut niveau est plus difficile parce que l'adversaire sait que vous savez qu'il sait. Donc, à très très très haut niveau, euh, il y a deux manières de faire soit vous y allez comme un bourrin dès le départ avec un coup de langue, parce que l'adversaire, vous ne lui laissez pas le temps d'attendre, mais ça, ça marche. Enfin, c'est vraiment ça, concerne des ça concerne joueurs qui normalement euh, n'ont pas besoin de regarder un guide, on va dire. Mais. Euh, Ouais, je dis ça, on a tous besoin de regarder un guide mais c'est par exemple du top euh, du top Europe, du top euh, EU, du top, enfin euh, je viens de dire la même chose du top NA, du top etc où en fait, bah plus tu laisses de temps à l'adversaire, plus l'adversaire a la possibilité de rentrer dans ta tête et de commencer à te faire des trucs, donc à très haut niveau parfois on voit les mecs glissade direct, euh, comme ça ils laissent même pas le temps à l'adversaire de, de chercher à faire des droits de gauche ou quoi que ce soit, mais là c'est du très très, on parle du, du, du 0 ,1, 0 0,1 0,01% quoi, c'est... On est vraiment sur du top top top top top là hein. Mais euh, sinon Laissez à l'adversaire euh, Jauger l'adversaire Comment il réagit Vous l'avez euh, acculé Voyez comment il réagit et ensuite vous frappez Et vous mettez fin à sa vie, à ses joueurs Alors bien sûr si vous savez que le gang va être un peu chaud Genre on a une petite fenêtre de gank, Bon là faut aller vite bien sûr Mais sinon en dehors de quelques exceptions Vous avez le temps il ne l'a pas Comme ça il peut pas esquiver votre sort Bon, en tout cas il a moins de chances d'esquiver votre sort Voilà donc ça c'est assez important Revenons euh, sur euh, Bon je vous ai parlé un petit peu des globos. Je vous ai parlé des coups de langue Le coup de langue marche à travers les murs hein, D'ailleurs vous pouvez le faire à travers les murs C'est euh, quelque chose d'assez important Vous pouvez le tracter très loin hein, du coup grâce à ça d'ailleurs Donc vous pouvez le bloquer vraiment contre le mur Eh bien reste là <rire> Donc c'est assez, euh, assez intéressant à ce niveau là Pareil petit point aussi quand il y a un camp les... Ce qui est intéressant avec des AK, Un petit peu à l'image de chacal ou d'autres persos vous voyez là par exemple, hop, vous, là je l'ai pas mis le coup de langue tout de suite, j'ai attendu pour voir un petit peu ce qu'il faisait, et on a assuré le kill. Un point aussi, s'il y a les camps, pensez à ça, votre coup de langue permet d'attirer des choses. Quand il y a un, des camps de siège chez de là là, qui sont en train de taper hors portée euh, des tours, un petit coup de langue, hop, et on l'attire vers les tours, tranquillement. Et ensuite, avec le niveau 7, bah, auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Coup de langue sur le deuxième et hop, on l'attire sous les tours. cest vrai que DAK, il est très difficile à push. Très, très difficile à push. Avec des camps, etc. Alors un hard, c'est plus dur, bien sûr. Le hard, euh, c'est pas la même chose. Mais les easy camps, ça sert généralement contre DAK, ça sert pas à grand-chose. Hein. Vous voyez, je profite du coup profite du slow et je la tire sous les tours Hop, et on sécurise un kill. Donc voilà, ça c'est DAK. Il y aura pas mal de, de vidéos de démonstration euh, pour justement euh, voir un petit peu comment on applique DAK, comment on carré avec DAK, etc. Euh, il y en a deux qui sont déjà sortis, j'en sortirai probablement d'autres. Pour les guides, euh, pour les builds, pardon, revenons sur des builds. Donc moi celui que je vous conseille c'est Amplifié, Amplifiée, Sushroder, Appétit Dévorant, Alienation, Tracker Féroce, Griffe Wisseuse et Contagion. Donc là on est sur le build standard je dirais de DAK. Il y a un petit truc exotique que j'aime bien, qui est rigolo. Alors bien sûr, encore une fois, j'ai pas fait tout ce guide pour que vous ne compreniez que le build de fin. Hein. Euh, encore une fois, il y a les saint Tenaces qui est très intéressant. Et vous pouvez faire le build que je viens de vous proposer, mais en variant avec les saint Tenaces. Euh, ensuite, sinon, un build basé sur euh, l'auto-attaque, à base de agilité amplifiée niveau 1, puisque ça vous permet d'aller plus loin. Niveau 4, honnêtement, c'est un peu comme vous voulez, soit tracker de héros, soit sous rodeur On va rester sur le sous rodeur au 7, l'appétit dévorant Puisque chaque auto-attaque réduit le, le temps de recharge du coup de langue Aïnation, le mec est slow Ça vous permet de plus facilement auto-attaque Niveau 13, l'arrache primordial Parce que c'est quand même très rigolo, augmente les dégâts euh, donc, Niveau 1, vous pouvez bien sûr passer sur régénération des tissus hein. Encore une fois, j'en je ai, ai déjà parlé Donc euh, je répète pas hein, Mais les deux sont très bien Et niveau 16, vous pouvez partir sur le chef de meute Et vous voyez l'idée Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'armure générique Donc physique et magique Et hop, 20 d'armure c'est assez agréable et vous voyez vous tapez super vite hein. donc euh, vous avez votre coup de langue encore plus vite donc ça c'est assez cool et les griffes drainantes au vin pour pouvoir avoir le slow euh, sur les auto attaques et du coup plus d'essence Oui, vous avez le coup de langue pour réduire la vitesse de déplacement Et vous tapez très très vite Donc vous avez de nouveau votre coup de langue quasiment Donc c'est assez, c'est marrant C'est plutôt cool, comme, c'est viable, hein, c'est tout à fait viable Je préfère quand même le build standard Mais c'est vachement marrant, c'est viable, c'est totalement viable Ensuite il y a un build un peu plus Pas forcément tank mais euh, Qui vous permet d'être très très tanky Donc pas forcément en main tank hein, Vous pouvez le jouer en solo lane bien sûr Et saint tenace. Niveau 4, encore une fois, comme vous voulez, tracker de héros, sous-schroder, etc. Bon, je vais jouer sous-schroder, là. Euh, symbiose, pourquoi pas, mais encore une fois, vous pouvez tout à fait appétit dévorant, mais Symbiose. Euh, Aliénation au 10. Au 13, on va jouer, euh, on va jouer le, le slow aussi, puisque là, ça fait que votre Z slow les adversaires fait. Euh, vous l'avez plus souvent, en plus, si vous touchez. Donc, si les mecs sont slow, bah, vous les touchez plus facilement. Niveau 16, griffe-fouisseuse. Et niveau 20, bah ce que vous voulez, prédateur de l'apex, griff drainante, etc. Et là vous allez avoir vous allez avoir beaucoup de dégâts, mais en plus de ça vous allez être très très tanky. Donc vous êtes quasi intuable. Là un assassin, là Enzo, il peut rien faire. J'aurais hein. pu rien faire. Et même si le moment où il essaye de faire un truc, et je récupère, vous voyez. J'ai quasiment de nouveau le Z. Hein. Sur, même sur, en 1v1, vous avez vu, même en 1v1, j'ai juste le E pour temporiser un peu et sinon j'ai mon Z. Hein. Donc c'est très très intéressant. Euh, vous voyez je vais, je vais le refaire. Hop, je touche de manière permanente Vous voyez le coup de langue Si je temporise avec le coup de langue du coup J'ai quasiment le Z Le temps d'avoir mes sorts j'ai quasiment euh, en boucle Sachant que j'ai la reichaine etc Je suis extrêmement dur à tomber Qui dit extrêmement dur à tomber dit plus de dégâts Parce que je vais survivre plus facilement Donc plus de dégâts euh, sur la durée Donc ça c'est très intéressant aussi sur des AK Et au 20 encore une fois vous jouez ce que vous voulez euh, griffe drainante, prédateur de l'apex, contagion Ce que vous voulez J'aurais tendance à dire grivre Nantes, mais prédateur de l'apex, c'est très bien. Un des deux, là. Un des deux euh, convient très bien. Donc voilà, pour ce qui est de DAK, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, J'ai fait pas mal de... J'ai essayé de faire pas mal de tips, de conseils, etc. Parce que c'est des choses, des erreurs que je vois très très fréquemment euh, sur les DAK. C'est ces coups de langue qui sortent un peu de nulle part. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coup de langue. Hein. Il y a des moments où il faut coup de langue direct. Hein. Quand vous êtes dans le fourré, le mec vous voit pas, il avance, il avance, bah coup de langue. Mais... Euh, euh, attention à ça, je vois, je vois souvent des, des coups de langue un peu tant pifométrés, là, euh, Un peu yolo, euh, attendez encore une fois de voir comment l'adversaire réagit euh, Petit point aussi avec le, le bump, là par exemple Anzo, il peut sauter à travers le, le mur Comme c'est un bump le niveau 4, vous pouvez cancel, euh, des, euh, vous pouvez cancel un Falstad par exemple Un Falstad qui va qui va barrel, qui va tonneau euh, Vous pouvez cancel le Anzo qui va claquer, euh, on va essayer de le, le forcer Vas-y viens là, bien près du mur mon grand non il veut pas aller vers le mur. Non il veut pas aller vers le mur j'ai l'impression. Bon il veut pas aller vers le mur. Mais par exemple s'il essaye de sauter, hop, vous pouvez appuyer direct pour le bump. Par exemple un Muradin aussi qui voudrait sauter pour s'extraire, ça peut, ça peut annuler. C'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Bon du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous sera utile surtout. Bisous Vous voyez comme moi un cheval en bas de l'écran Je ne sais pas ce qu'il fait. Il gesticule. Je crois qu'il vous indique euh, l'encadrer. Alors cliquez pas dessus, ça ne sert à rien. Mais euh, je crois qu'il vous indique que vous pouvez le suivre sur Twitter, Facebook. Peut-être sur Youtube. Peut-être liker la vidéo et la partager autour de vous. J'ai l'impression que c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ça. Plein de bisous